Dans cette nouvelle plateforme, la plateforme s'appelle OA Exchange. Alors dans OA Exchange, vous avez une panoplie de services qui vous est offert, principalement la vente et l'achat de vos crypto-monnaies. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire euh, une brève présentation de ma plateforme. Alors, donc sur la plateforme, vous avez la possibilité d'acheter et de vendre les crypto-monnaies de façon automatique. Alors, mais bon, comme actuellement notre partenaire est en train de faire des mises à jour euh, sur ses API, comme vous le constatez ici, tous les boutons d'achat ou de vente sur lesquels vous pourrez cliquer vont vous rediriger directement vers euh, euh, un assistant qui va vous répondre sur WhatsApp directement, comme vous pouvez le constater. Donc, si vous cliquez sur acheter, vous allez voir automatiquement ça, je va acheter des BTC et vous allez euh, avoir... Euh, une réponse, bien entendu, soit automatique, soit instantanée, de l'assistant qui va vous répondre via WhatsApp. Ça, c'est pour ceux qui veulent converser et discuter le prix. Mais, via la plateforme, tous ceux qui passeront par cette plateforme, vous, pour, vous avez la possibilité de négocier le prix de la crypto, contrairement à ma plateforme Exchange, où les prix sont assez statiques. Donc, ici, vous avez la possibilité d'acheter la crypto à 650 francs. Voilà, donc, c'est ce qui est intéressant. Et maintenant, si on parcourait les onglets, au niveau de, de la page d'accueil aussi, vous avez la possibilité de voir le cap du marché, c'est-à-dire euh, les prix du Bitcoin, les prix des différentes crypto-monnaies euh, de façon réelle, donc en temps réel. quoi Vous pouvez savoir euh, de, en temps réel combien euh, est le prix du Bitcoin, le prix euh, le prix euh, des Ethereum, euh, Etc., etc., ici, voilà de la source de Coin Market Cap, bien sûr. Qu'on pouvait le voir la Power Buy Coin Market Cap, donc en temps réel, vous avez les, le prix du marché des crypto-monnaies. Et donc, cette liste des crypto que vous pouvez acheter et vendre est non exhaustive. Ça signifie quoi? Même si le, la crypto n'est pas ici, vous avez la possibilité de cliquer sur n'importe quelle crypto, par exemple, si c'est du BNB ou vous voulez, par exemple, des troncs, vous cliquez sur acheter. Euh, Binance machine et vous cliquez dessus. Bon, c'est vrai que ce n'est plus Binance Martin, le nom a changé, mais vous cliquez sur BNB. L'abréviation n'a pas changé. Vous cliquez sur BNB, acheter, et comme je vous l'ai dit, vous êtes automatiquement redirigé vers euh, euh, le numéro d'Afrique, euh, le numéro OA exchange pour vos transactions en, en instantané via WhatsApp. OK. Autre euh, autre chose intéressante sur ma plateforme donc Ici, vous pouvez voir une vraie présentation. Hein. Euh, vous avez la possibilité de voir les différentes euh, formations, tutos disponibles qui seront publiés sur cette page formation. Voilà, le site est en, sera un, constamment mis à jour. Voilà, à l'espace blog, vous aurez euh, voilà tout ce qui est euh, publication. Donc, tout ce que je publie sur YouTube ou alors des, des publications euh, textuel que je ferai, tout ça vous pourrez aller voir au niveau de la plateforme blog. Alors, qu'est-ce qui est encore intéressant euh, sur la plateforme Afri et que les gens ont demandé, c'est l'espace euh, on dira ça comment c'est l'espace partenariat, voilà, l'espace euh, parrainage je vais dire ça comme ça, mais un parrainage assez euh, amélioré, amélioré dans la mesure où quand vous voulez euh, vendre et recevoir vos commissions, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, vous allez simplement à cliquer sur devenir partenaire, c'est-à-dire pour ceux-là qui veulent se faire de l'argent sans un fonds réel, c'est-à-dire que vous, vous trouvez les clients, alors l'espace partenaire va vous donner la possibilité de mettre votre prix. Ça signifie quoi Vous venez ici, vous cliquez sur devenir partenaire et ensuite, vous remplissez le formulaire et vous validez, vous allez continuer la conversation via WhatsApp après validation de votre identité, on va euh, vous créer un compte. Et le compte, lorsque vous avez accès à votre compte, vous pouvez venir sur l'espace aspect Exchange, vous connecter à votre compte. Par exemple, je vais mettre là, vous cliquez, vous cliquez sur, vous vous connectez dans votre espace. Et quand vous êtes dans votre espace partenaire, vous avez donc la possibilité de trader. Trader, c'est-à-dire quand vous venez dans l'espace vendre. Ou acheter si vous avez vous, vous avez un client qui veut acheter du bitcoin ou de, de bon là on va d'abord travailler avec le btc parce que c'est assez rapide et euh, simple le reste des crypto monnaies vont se développer automatiquement avec le temps parce qu'on travaille encore dessus voilà mais je voulais déjà que ma plateforme soit opérationnelle donc vous pouvez voir ici prix d'achat vous avez la possibilité voilà là je peux modifier vous avez la possibilité de modifier euh, votre prix d'achat ça signifie quoi si sur le site je vends à 650 alors vous venez ici vous ajoutez un nouveau prix de vente et vous voyez ici prix de vente actuel, 650 vous mettez votre prix par exemple 680 ou euh, 700 vous voyez vous mettez par exemple 700 vous, vous, vous sélectionnez l'opérateur bon ici on a bloqué orange money parce que mtn dérangeait encore avec l'appel de l'opérateur et Numéro pour recevoir les gains. Alors, si vous voulez être payé par Orange Money ou Mobile Money, les deux seront opérationnels au moment venu. Mais là, c'est Orange Money. Vous mettez le numéro où vous voulez que on vous reverse vos gains instantanément. C'est-à-dire quoi dès que le client aura payé via votre lien que vous allez générer, par exemple, ici, je vais d'abord mettre un numéro ici 55, 94, 77, 18. Voilà. Ensuite, je mets enregistrer. Qu'est-ce qui se passe euh, je, ça me génère un lien de parrainage, alors un lien d'achat, de trade. Donc, vous allez simplement copier ce lien, ok, que vous allez maintenant envoyer à votre partenaire, à votre partenaire. Donc, si je colle le lien ici, vous envoyez le lien à votre partenaire et lui, qu'est-ce qu'il fera? S'il si veut acheter, il peut acheter directement via ce lien-là et il aura le prix. C'est-à-dire, il aura le minimum, le prix qui, qui lui sera affiché ne sera pas le prix de ma plateforme, mais ça sera le prix que vous, vous aurez fixé. Donc, si vous avez, par exemple, vendu à, 10 do, à, à à 700 le dollar et que la personne achète 10 dollars, ça met automatiquement ici que c'est 7000 et il va recevoir 10 dollars en BTC automatiquement dès qu'il aura fait il aura payé Orange Money ou MTN Money. Et le compte, euh, l'adresse, il va coller son adresse où il va recevoir les bitcoins ici le nom du compte euh, avec lequel euh, il va payer son Orange Money il va faire son Orange Money et après cela quand il clique sur envoyer automatiquement dès que l'argent est positionné dans le compte dans notre compte Orange Money via euh, notre partenaire la paie de notre partenaire instantanément dans la minute qui suit vous recevez vos commissions. Et vos commissions, c'est la marge que vous aurez mis. Ça signifie que nous, on récupère juste nos dollars, nos, nos, nos 650, c'est-à-dire les, les, la différence. C'est-à-dire nous, on récupère nos 6500. Et comme c'est 7000 francs, ça signifie que les 1500 d'en haut, vous sont automatiquement reversés. Et voilà comment vous faites des revenus passifs sans grand effort. Et je pense que c'est assez intéressant. Donc voilà ce que j'ai mettais du temps à implémenter pour vous. Pour ceux-là qui m'ont dit madame, madame, donc vous voyez là, je suis en train de mettre sur pied un système qui va permettre aux gens de revendre directement en, tout, en, en toute sécurité. Parce que ici, sachez que c'est OA Exchange qui gère tout. C'est-à-dire, même la personne qui vous envoie le lien ne touche pas à votre argent. L'argent tombe directement dans le compte de OA Exchange qui automatiquement va reverser les commissions. Je dis bien dans les minutes qui suivent, dans les deux à trois minutes qui suivent le vous recevez vos commissions sans façon c'est implémenté ainsi. Donc d'ici la fin de ce mois, ça sera opérationnel. Mais je voulais d'abord montrer parce que le temps que l'API la, euh, de, de notre partenaire soit, euh, euh, je veux dire quoi, dès euh, qu'ils finissent de mettre à jour leur API, alors là, d'ici mars, fin mars, ne vous inquiétez pas. Le compte sera, ces, ces opérations là seront euh, très faciles. Donc, vous n'aurez plus besoin de passer par un tiers ou alors de vous faire arnaquer dans les groupes de vente. Vous aurez ici la possibilité de revendre à votre prix et de façon sécurisée et de vous faire vos revenus passifs. Voilà, vraiment, j'espère que euh, cela vous va permettre à chacun de se faire un peu d'argent et de ne pas perdre son argent. Donc, c'est c'est assez simple l'interface est assez simple, simple d'utilisation. Dès que vous finissez, vous pouvez vous avez la possibilité de vous déconnecter. Pareil pour le menu vendre. Quand vous voulez vendre, euh, quand vous voulez acheter, autant pour moi, quelqu'un veut vendre les, donc vous allez cliquer sur acheter à un tiers. Donc, il a besoin d'une un, plateforme de confiance. Il ne vous connaît pas, alors vous lui dites OK, je vous envoie un lien au exchanger. et rassurez-vous que ce soit réellement https exchanger.com. Ensuite, le mot qui suit. Voilà, c'est très important. Vous allez ajouter un nouveau prix. Et vous voyez que sur la plateforme, le prix d'achat, euh, c'est 580. Vous pouvez dire à la personne que, voilà, c'est 550 ou 570. Voilà, et vous avez automatiquement vos commissions aller en, en retour dans les minutes qui suivent. Vous vous déconnectez à la fin de vos opérations. Donc, les amis, voilà un peu euh, ce que j'apporte de nouveau sur cette plateforme J'espère que vous allez me donner euh, vos impressions. Vous allez me donner euh, de nouvelles idées ou alors des choses que vous pensez qui seraient intéressantes que je peux implémenter sur ce site qui vont faire gagner de l'argent à plus d'un. Donc, pour l'instant, c'est manuel, les paiements ici, euh, les transactions, vous pouvez encore négocier les prix. Mais quand ça sera automatique, le prix n'est pas négociable. Vous déposez de l'argent instantanément. Vous êtes crédité par Bitcoin. Ainsi de suite. Et jusqu'à ce qu'on aura développé tous les autres crypto-monnaies. Voilà les amis, je suis à la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez surtout pas à